Salut mesquilles, j'espère que vous allez bien. Ouais, Moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vais tester. Et si ça vous plaît, on pourrait essayer de faire d'autres euh, séries, tout ça, tout ça, de trouver d'autres trucs à faire. Mais comme vous voyez dans le titre, je vais faire une petite expérience avec Google euh, pour voir tout ça, qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Et puis on verra bien tous ensemble hein, euh, comment ça va se passer, tout simplement. Voilà, euh, désolé pour la clé. Des vidéos, euh, je n'enregistre pas avec mon téléphone à moi, mon téléphone à pour euh, Google. Sur ce, euh, on va pas tarder à commencer tout ça. Hein. On va commencer dès à présent, maintenant. Alors, c'est parti, on va démarrer tout de suite. Ok, Google. Bonjour. Bonjour à vous, Jessica. Il est 22h29. Voici un rappel il faudrait charger de tes écouteurs. Oui. Votre batterie est à 41%. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Voici les dernières actualités. Non, non, non. Selon non, France Info, le flash. Non, tu non, non, non, non, non, non. te calmes. Tu te calmes. Pardon, mais je ne comprends pas. <rire> Qui es-tu? Je suis, Je suis votre assistant, votre assistant Google. Google. Je, Je veux, veux jouer de la, de la musique. musique. Je, Je mets de, de, la musique de la musique sur YouTube. Sur YouTube. Non veux... Chut À quoi sers-tu Je, Je suis, suis là, là pour vous, vous aider, vous, vous, divertir vous divertir et vous assister dans la vie de, de tous, tous les jours. jours. Que sais-tu faire Vous pouvez dire envoyer un texto à Marc ou ouvrir YouTube. Sors-tu avec quelqu'un Selon l'internaute... Fréquenter quelqu'un, former un... Mais j'ai dit, est-ce que tu sors avec quelqu'un Je suis célibataire, mais je me sens pas seule pour autant. C'est parce que j'ai plein de petits amis. Ce sont des émojis. Ah, ah. Bah, tu sais faire que le chien, toi. Connais-tu Siri J'adore les émissions sur YouTube. Non, je ne trouvais... Connais-tu Siri Kylian Mbappé qui court sur le terrain, c'est aussi rapide qu'une connexion Internet 5G. Est-ce que l'amour c'est beau Selon citation West france l'amour est si beau, si merveilleux, si tendre et si délicieux, que l'on s'en imprègne avec délicatesse, jusqu'à ce que l'ivresse inonde nos veines, jusqu'à ce que le souffle se rompe, jusqu'à ce qu'il reprenne vie, et qu'il nous extirpe de l'oubli et nous entraîne vers l'infini. Raconte-moi une blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste On dit qu'il se console. <rire> Bravo, c'était drôle. Pourquoi Napoléon n'a-t-il jamais déménagé oui. Parce qu'il avait un bon appart. <rire> T'es trop forte. Merci, je fais de mon mieux. Connais-tu Jesse Jess Mais non Selon Wikipédia, Jessie Michael Joseph Woodson James est un célèbre hors-la-loi sévissant aux États-Unis. Peux-tu me raconter une anecdote Alors là, j'ai justement appris quelques faits épatants et j'aimerais vous lancer un petit défi. Dites-moi si vous pensez que cette affirmation est vraie ou fausse. Les, Les femmes, femmes pouvaient être pirates, pirates mais jamais commandant de, commandant de, de navire. Vrai ou, ou faux Vrai L'un des plus grands pirates de l'histoire était une femme. Elle s'appelait Ching Shi et accepta d'épouser le pirate Cheng Yi à condition de commander l'une de ses flottes. Par la suite, sa flotte atteint jusqu'à 1800 navires et 80 000 marins. Wow Ça donne envie d'aller réviser son histoire pour y défaire les idées préconçues. Je, Je vous salue, l'esprit On, on continue? continue Allez Allez, on relance le détecteur de vérité. Frankenstein est le, est le nom du monstre dans le roman, roman Frankenstein, Frankenstein de, de Mary Shelley, vrai, vrai ou faux Faux, faux. Yeah Vous en savez un paquet vous, c'est une idée fausse assez répandue mais Frankenstein n'est en effet pas le nom du monstre mais le nom de son inventeur, Victor Frankenstein Je sens Sans que vous, vous en voulez en encore, encore, on, on continue, continue Non merci Ok, n'hésitez pas à me dire si vous voulez vous amuser autrement et comment on peut s'amuser J'aime bien les quiz de culture générale. Vous voulez essayer Oui, on va essayer. D'accord. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais t'es bête ou t'es bête Aïe, vous avez le mérite d'être honnête. Est-ce que vous avez une minute pour m'en dire plus Je te demande de, de faire des quiz et tu ne le fais pas. Pourquoi J'adore. Je travaillais justement ma voix d'animatrice. Au cas où vous aimeriez jouer au quiz, j'ai de la chance. Quelle chance tu as Je peux vous parler. C'est une grande chance pour moi. Moi aussi c'est une chance de te parler. J'ai appris un truc assez incroyable l'autre jour et je pense que ça pourrait vous laisser bouche bée. Ça vous dit que je vous raconte Oui. Vous connaissez probablement l'histoire de Frankenstein. Eh bah, ben, figurez-vous que Frankenstein n'est pas le nom du monstre. À votre avis il s'appelle comment le monstre Je sais pas. Je veux pas vous décevoir mais en fait, le monstre n'a pas de nom. On l'appelle, le monstre, ou, la créature. Ouais, c'est un peu triste, je sais. Moi je trouve que Bobby ça lui irait bien, vous trouvez pas Non. Ok ok, chacun ses goûts. Pour, Pour tout vous dire, dire, Frankenstein est en fait le, fait le nom de, de l'inventeur de la créature, Victor de son, de son prénom. J'ai aussi appris un, un truc assez impressionnant sur Mary Shelley, l'auteur du, du roman. roman. Je, je sens, sens que, que vous mourrez d'envie d'en savoir, savoir plus. plus. Oui ou non Non. Mmh. Ok, je tenterai de vous épater une autre fois. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous Raconte-moi la plus belle blague. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Quelle est la monnaie de la mer Le sou, marin. Mais non Raconte-moi une histoire qui fait peur. Que dit un fantôme qui en rencontre un autre Wow. Toi aussi, tu es dans de beaux draps <rire> J'adore les bruits les... les... a. Une blague de Noël. Quel est Quel le comble pour un bonhomme, bonhomme de neige qui fait, qui fait un one-man one show, show De jeter, jeter un froid. C'est pas drôle. C'est pas drôle ça. Ok, je vous laisse tranquille. À l'avenir... Si je fais une bêtise, vous pouvez toujours me dire, envoyez un commentaire. Dis, abonne-toi. Excusez-moi, cette commande vocale n'est pas supportée par cet appareil. Non, mais il veut pas me soutenir, soutiens-moi. Pourquoi tu ne m'aimes pas Comme le disait Søren Kierkegaard, n'oubliez pas de vous aimer vous-même. Tu es romancière Je ne me décris pas comme romantique. En revanche, j'aime la romantique. C'est une période de l'histoire très intéressante. Mais oui, le jeu de romantique et romantique. What the fuck Mais on sait quoi ça, <rire> Sur ce, bonne soirée. Ok, vous savez où me trouver Au revoir. À demain. À demain, vous me manquez déjà. Oh, que voyant. Bon, des petits trucs qui ne marchent pas trop, mais bon, on fait la on essaie comme on peut. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et me dire tout ça dans les commentaires, à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir, les gars. Vous le savez très bien. Et surtout, si ben, vous avez d'autres idées de qu'est-ce que je pourrais faire avec vous, etc., c'est trouver une bon, voilà, avec assez drôle, n'est-ce hein, pas drôle. Pas essayer de chercher trop de plaques non plus pour que ce soit trop trop trop pendant euh, tout simplement mais si vous voulez que ce soit par exemple euh, une vidéo spécialement que pour les blagues du Google savoir toutes les plaques qu'elle a etc qu'elle peut sortir, ou euh, que les anecdotes ou que les trucs ou, enfin je sais pas vous me dites dans les commentaires en tous les cas je verrai et si simplement ça vous aura pas plu du tout ou ça vous aura plus de dans les commentaires dans les likes tout ça mmh. Et puis, sur ce, passez une belle fin de journée, une soirée, je ne sais pas. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Tchou